Oh non, non j'ai déboîté des... mon volant, attendez Ah là, va tout droit Va tout droit Allez Cheu Ouais Arrête Arrête Ah, non, non mon volant, j'ai plus de volant J'ai plus de volant Bonsoir Et Moi je faisais rien, je conduisais normal Je sais pas ce que vous faites hein C'est pas moi <rire> il va te défouler. Elle... Oh, regardez, j'ai roulé sur deux roues. C'est vrai, en plus. Oh là là je suis trop un boss. En fait, j'ai fait ça avec ma 206 tout à l'heure. Mais si. Si quoi Bah, c'est bien. Si. Rangé. Si. Si, si, maman, si maman, si. Oh Ah, on a un on a invité surprise. Bonjour. Non, mais pas de monstre. Ah <rire> Aïe, oh, moi j'ai pas l'accent Aïe, aïe, aïe, aïe, bon, elle pousse pas son camion, là, hein. Oh, on a une voiture. Freine, Miss, freine, s'il te plaît Oh, oh non Redresse, redresse oh oh oh Oh les oh, crash C'est moi en plus euh... Merde mais j'ai fait cuire de la... Oh le con T'as fait cuire un perroquet Ah ouais bah ben, on va manger du perroquet aujourd'hui Mais attends mais on peut pas faire cuire des perroquets Qui t'a dit que je vraiment un perroquet Bah... The Parrots... The Parrots and the Bats C'est ton achievement à toi Non, non j'ai plus la goal. Quoi hein, Ah il a dit... Laisse les blocs dedans s'il te plaît c'est mes blocs c'est pas T'inquiète De quoi que j'ai plus la goal Non c'était une blague hein, bien évidemment moi j'ai la, <rire> la... romantique. <rire> Elle est bonne celle-là. Hein j'ai J'ai pas, j'ai pas la, pas la oui, gueule. Il est content, hein Oui, Il est content. Il a fait sa petite blague. Allez viens. <rire> Oh mec, dommage! Dommage, dommage, dommage! Ouais, c'est moins drôle là, c'est moins drôle. J'ai un peu look the, the grotte. Et euh, ouais, on peut s'enfoncer très, très, très oh, très. mec, ouais, j'adore ça, vas-y, enfonce-moi. Dans la grotte. Mais pas me suivre. On pose le genou! Oh 15 morts dont 8 graves. Vas-y mets notre tricope au bureau mais mec c'est. Mais au test d'accueil c'est pour tout le week-end dans ton barap. Si si comme ça que je roule Oh non Oh non Oula <rires> <rires> <rires> <rires> <rires> C'est pas moi, c'est le camion Voilà, voilà ah, Elle a détruit tout le monde lui ah, Attends, je peux te retourner Regarde, c'est moi à gauche Et je meurs J'ai fait le saut de l'ange La classe, comme la <rire> Qui c'est de la hanche? Elle est Shakira. Shakira, Shakira. Oh bah, décidément, je ne peux pas jouer à part avec la caillou. <rire> Pauvre bébé cadavre. <rire> ah oh oh, oh, oh mec, je suis ah Oh, oh, oh vas-y, oh, c'est bon ce jeu là, vas-y. Et ça fait plus Ah oh, putain j'avais trouvé du diamant en plus euh, Bah c'est c'est ouais, tu sais quoi Bonne soirée tout le monde Là en fin de compte MyGoness, il faut que tu recules, tu klaxonnes et il va bouger tout, tout seul. Ah bah ouais, mais ça y est ça y est, c'est qui ouais. euh, je sais pas putain, je viens de faire une Thomas, là Oh t'as fini avec lui là Mais non mais non mais non mais c'est mais mais vrai, je regardais derrière euh... Je regardais derrière en vue extérieure et je j'étais rentré dedans t'as pas remarqué non, t'es allé à genre deux camions, euh, deux longueurs de camion derrière moi. Tu l'as senti là ou pas Pas du tout. <rire> à ne pas sortir de son contexte